Yeah. <laughs> Les informations sur l'événement de fin de saison De nouveaux objets gratuits à débloquer Et un teaser de malade sur l'événement fracture A été dévoilé Nous allons tout voir ça sur cette vidéo alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin Salut tout moi j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mise à jour sur Fortnite À la base aujourd'hui il ne devait pas y avoir une autre vidéo que je devais préparer Hormis la vidéo qui est sortie juste aujourd'hui Qui est sortie aujourd'hui je vous la mets en fiche maintenant Alors aujourd'hui avec la mise à jour de contenu Nous avons des trucs vraiment inattendus Tout d'abord les gars avant de commencer la vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner on se rapproche vraiment des 130 abonnés. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien louper comme vidéo et live. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux tout est en description. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description et on est parti pour la vidéo. Alors les gars petit rappel, l'événement de fête de saison qui s'appelle Fracture se déroulera le 3 décembre ça veut dire samedi prochain et aura lieu à 22h soit 16h en Amérique du Nord. Cet événement va être possible à 4 dans une team et pour les retardataires qui vont participer à l'événement vous allez pouvoir le rejoindre jusqu'à 22h40 alors on pense que l'événement va durer. 40 minutes. Du coup les gars pour cette vidéo j'ai des informations croustillantes à vous faire part. Alors les gars pour la, la première information, on le sait déjà l'événement c'est le 3 décembre et aussi avec cette mise à jour de contenu Fortnite on fait le blog de l'événement de fin de saison je vous le lis maintenant. Lancez-vous dans Fracture, un événement social hors du commun et inattendu qui marque la conclusion du chapitre 3 de Fortnite. Que vous soyez en section en solo, le destin de l'île est entre vos mains. Du coup les gars ça nous fait vraiment comprendre que après cet événement la map chapitre 3 va être complètement détruite. Du coup je vous dis les gars profitez bien de cette map, profitez bien de jouer sur cette map mais après parce que après ça, ça va faire comme la map chapitre 1 ça sera fini à présent. En parlant de la map chapitre 1 les gars on, part, on, on a un mec sur twitter qui a fait un, euh, un genre de concept pour la map chapitre 4 du coup les amis comme vous pouvez le voir sur ce sous-screen ce que j'ai pris de twitter nous avons un sort de concept de map pour la map chapitre 4 en bas à gauche nous avons un concept pour le biome euh, un biome neige avec euh, la sorte euh, de, de piste d'atterrissage pour les avions qu'on qu peut euh, voir euh, dans euh, l'image promotionnelle des skins Polora Floren, on peut avoir aussi euh, En haut à droite un biome et une ville Qui pourrait ressembler à, à un temple Nous avons quand même les, euh, des anciennes villes Comme Tilted Tower, nous avons Dusty Depot Snobby Shore et un mélange de deux villes Qui est Lucky Landing et euh, Lazy Lagoon Mais aussi d'autres nouvelles villes Comme Mount Zero, euh, Jumpty Jungle Sky Suburb, euh, Viking Village Bon celui-là je pense qu'il était En map chapitre, 2, chapitre 1, saison 5 Mais euh, nous avons aussi le retour du volcan Alors les gars n'hésitez pas à me dire votre Opinion sur ce concept de la Marche 4 dans les commentaires. Mais alors, du coup, on continue avec les informations du jour. Les gars, information, pendant la maintenance qui va se dérouler euh, entre le, la transition du chapitre 3 et, la, et le chapitre 4, nous aurons, comme euh, pendant le, la transition au chapitre 2, euh, un mini-jeu qui va être disponible euh, au lancement du jeu. Bah, pas au lancement du jeu, mais pas quand vous lancerez le jeu. Et vous allez avoir un mini-jeu qui sera disponible pour pouvoir passer le temps. Et ce jeu, euh, selon certaines sources, euh, sera en rapport avec l'histoire. Avec On n'a aucune autre information à propos de ça, mais c'est une, une, une information cool en plus. Alors les gars, comme nous l'avons bien attendu, le compte à rebours de l'événement de fin de saison est enfin disponible. Euh, je n'ai pas l'information, il est ici, il est disponible sur la map, mais je sais très bien qu'il euh, est disponible dans le lobby. Alors vous pouvez voir maintenant le, le compte à rebours qui est disponible dans le fond du lobby. Aussi information par rapport à l'événement de fête de saison Aussi par rapport à l'événement nous aurons quelques personnages qui vont euh, intervenir euh, pendant l'événement euh, Nous n'avons pas euh, l'information qui va intervenir Même s'il faut ça sera des gens de l'histoire euh, Ils vont nous donner quelques quêtes à faire Nous allons avoir à, à, à faire euh, quelques tâches pendant l'événement euh, nous n'avons pas l'information quelle tâche on pourrait faire, mais euh, nous, nous devrons nous attendre à des euh, personnages qui nous donneront des quêtes pendant l'événement. En ce cas, à partir du 2 décembre jusqu'au 4 décembre à 8h45, vous allez pouvoir débloquer une émote euh, feu de camp gratuite, vraiment 100% gratuite. La seule chose que vous avez besoin, c'est juste de vous connecter euh, en, euh, entre ces deux périodes. Je vous répète, c'est le 2 décembre euh, entre le 2 décembre euh, jusqu'au 4 décembre euh, à 8h45. Alors si vous voulez une e-bote e en plus gratuite, je vous conseille de, de euh, vous connecter au jeu à ce moment-là. Alors les gars, on passe à, au sujet principal de la vidéo. Fortnite ont enfin teasé l'événement de fin de saison. Comme vous pouvez le voir à l'image juste à côté de moi, vous pouvez voir un personnage qui tient euh, un genre de, de tuer ou d'évier, Mais qui tient un autre personnage qui est en train de se faire inculter par une... Tornade. Cette image est tout simplement le deuxième teaser de l'événement de Facebook qu'on euh, qu sait pour le moment. Nous, on sera bel et bien en live euh, ce jour-là pour euh, réagir à cet événement. Alors, les gars, petit jambon de cam pour cette partie. Comme vous pouvez voir à l'écran, je vous montre maintenant le, euh, le nouveau teaser qui est arrivé aujourd'hui avec la mise à jour de contenu. Euh, C'est le deuxième teaser qu'on a eu pour l'événement. Personnellement, l'image, je la trouve très très stylée. N'hésitez pas aussi à, à me dire votre, euh, votre opinion dans les commentaires. Euh, dans cette image... Euh, moi ça personnellement Ça m'a fait penser à une autre image Que si, si je réussis Je vous mets à l'écran L'image de comment euh, Le jeu ressemblait Lorsque les aliens Abductaient euh, Les euh, les villes Au moment euh, De la saison des aliens Si vous vous souvenez bien Mais sur l'image Vous pouvez voir un perso euh, Le skin euh, De cette saison C'est à dire le skin Je sais plus comment il s'appelle Mais c'est un skin de, de, Du passe-comment De cette saison Qui tient fusio Qui se fait abducter Par euh, la, la tempête de Chrome Et euh, vous pouvez même voir euh, derrière vous pouvez voir que là, littéralement Toute la map est, euh, est envahie Par les tornades de chrome Je sais pas si c'est pas euh, je sais pas si on va en ajouter Ou pendant l'événement plein d'autres euh, tornades de chrome Vont se créer mais du coup on peut voir Vraiment tout qui est ajouté. Par exemple nous pouvons voir euh, la statue ben, la statue pas la statue mais vous pouvez, on, pouvez, on peut voir la grosse tête euh, De euh, euh, expert des câlins euh, Qui se fait abducter par la tornade alors on, pourrait en, alors on peut en déduire Que la tornade va avoir une puissance Vraiment forte pour pouvoir réussir à décrocher euh, la tête de la bomboche Nous pouvons aussi voir la, le sanctuaire à côté euh, Le chrome qui se répand vraiment partout Et aussi toute la map qui est littéralement en bordel. Du coup, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher vos plus gros pouces bleus. Ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce nouveau teaser sur l'événement. N'hésitez pas à nous rejoindre le 3 décembre pour le live de l'événement et le lendemain pour le nouveau chapitre. Je vous retrouve vendredi pour un nouveau live. C'était À très bientôt.